Les ingrats veulent parler de la reconnaissance, c'est-à-dire le peuple, ils sont en train de tromper, manipuler que eux, ils ont fait du bien pour Adjak Djené. Et là, comme ça, le peuple va dire, hé, hey, Mamadi, non, c'est quelqu'un de bien. Porokoso. Porokoso. Quand c'est Mamadi qui a fait le président Fakonde, Porokoso. Quand vous dites euh, Adjak Djené » Kaba, pourquoi vous mettez Kondé Porokoso? Quand vous dites première dame, première dame de qui? Porokoso, l'engrafe esprit. L'Ingrafe fait esprit. Ce qui reste maintenant, dites-na kaba dumbuya. Bande gra que vous êtes. Alte laire, Vous n'avez même pas honte. Voilà. Euh, voici ce que dit l'Inquisiteur. Président Alpha Condé et Jené Kaba se sont mariés en 2010. Où? Vous les sauf, vous les sautille là, là, parlez de ça. Et dans quelles circonstances vous les nafila, parlez de ça? Quand les deux se mariaient, Jené Kaba avait 52 ans et elle était mère de trois enfants, Nialé, Sarah et Boubaka. Comment et où ils menaient, voilà, leur vie de couple? Jusqu'à l'accession du président Alpha Condé au pouvoir. Est-ce que le président Alpha Condé savait qu'il allait être le président de la Guinée Est-ce que c'est après le pouvoir Bande que vous êtes. Djamfantelou. Le mariage, c'était avant ou après le pouvoir Djamfantelou. Voilà. Quelle était leur entente Revenu et les biens chacun des deux avant leur vie présentielle. Admettons que les deux n'ont jamais vécu ou affiché une vie de couple à l'image de certaines personnes. Est-ce que c'est la raison de dire que le présent Alpha Condé ne s'est pas occupé de sa femme On dit le mariage c'est pour le bonheur et pour le pire. Pourquoi dit-on cela le mariage c'est pour le... Pourquoi dit-on C'est pour le bonheur et pour le pire. Pourquoi Donc continuons. Admettons que la défunte a souffert dans son foyer. Mais pourquoi n'a-t-elle pas divorcé 11 ans. 11 ans. Pourquoi n'a pas divorcé ceux qui viennent s'asseoir pour raconter des salades, des blablas, vous ne connaissez absolument rien des gens pour s'asseoir, parler. Pourquoi 11 ans, elle n'a pas divorcé Que durant 11 ans de gouvernance d'Alpha Condé, qui logeait à Diagene, paix à son âme Qui la nourrissait Qui payait ses voyages et ses soins Qui payait C'était l'ingram Mamadou Doumbouya. C'était le putisme m'a dit Dumbuya. Arrivé à un moment donné, il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Voilà, on continue. Quand est-ce que la première dame est devenue Adja Grâce à qui Le mot Adja. Quand est-ce qu'elle est devenue Adja Les ingrats. Parlez-nous de ça. C'est Mamadi qui l'a à la Mecque. C'est Mamadi qui l'a à la Mecque. Bande d'ingrats que vous êtes. Quand est-ce qu'elle est, qu est devenue Adja La première dame avait un cabinet à la présidence de la République et une fonction. Comment elle assurait le fonctionnement de son cabinet avec son personnel C'est l'ingrat Mamadi Doumbouya qui le faisait. Son cabinet, son personnel. C'est Mamadi qui assurait cela. Bande d'ingrats que vous êtes. Vous n'avez même pas honte. Mais comme vous, comme c'est bouché là, comme dit l'artiste ivoirien, il y a cailloux dans vos oreilles là. On va bien casser ces cailloux là, bande d'ingrats que vous êtes. Parlons de son parc à auto. Qui a acheté ces véhicules Il y avait combien de véhicules dans la cour de la première dame Combien de véhicules c'est Mamadi qui a acheté ces véhicules, bande d'ingrat que vous êtes. Adja père à son âme, a fait beaucoup de bien pour les nécessités, surtout des femmes et des enfants, et sur le plan sanitaire et social. D'où venaient les ressources C'est Mamadi Doumbouya qui donnait cela, bande d'ingrat que vous êtes, grâce à son mari. Venons à ses réalisations. Comment a-t-elle fait pour financer la construction de la grande mosquée de Madina à Kanka Bande C'est Mamadi Doumbouya qui a fait cela. La mosquée qu'elle a construite. C'est Mamadi Doumbouya. C'est autant de Mamadi Doumbouya. Bande que vous êtes. On vous rappelle tout ça. Partagez, likez. Parce qu'il faut rappeler ces ingrats-là. Hein? La, en, en, la maison en étage de sa mère. Sa propre villa à Saint- Kefara à Kankan, les kilomètres de Goudron, ici à Conakry, comment la première dame est parvenue à construire un château à Kuntia Pourquoi vous ne parlez pas de ça Elle a eu tout ça là. Quand Quand est-ce Bande que vous êtes. On dit l'ingrat fait exprès. C'est Mamadi Doumbouya qui a fait cela. Bande que vous êtes. C'est parce qu'elle était première dame de quelqu'un. Bon. En France, depuis qu'elle est devenue première dame, pourtant elle vivait à location. Aujourd'hui, Boubacar a une maison. Sarah a une maison. Nya l'Empoli, elle a une maison aujourd'hui. C'est Mamadi Doumbouya qui a acheté cela elle a eu tous ces privilèges, tous ces soins là. Avec qui Elle avait eu ça avant 2010 bande d'un gras et il ne, ne s'occupait pas. Euh, non mais le Guinéen. Allons-y hein, continuons. Durant le règne du président Alpha Condé, qui donnait la dotation alimentaire de la mère de Adja C'est Mamadi Doumbouya qui donnait. Cet argent, c'est Mamadi Doumbouya. On vous pose la question. C'est Mamadi Doumbouya qui faisait cela. Bande d'ingrats que vous êtes. On vous rappelle cela. S'il y a cailloux dans vos oreilles, on va déboucher. Bande d'ingrats que vous êtes. Pourquoi c'est maintenant que les déclarations fusent de partout pour parler de sa souffrance D'ailleurs, de quelle souffrance D'ailleurs, de quelle souffrance Hein Bon, le journaliste, il continue. Venons-en à l'actualité. Il s'est dit que c'est le pouvoir de, de CNRD qui payait les frais médicaux à Paris. Ça, c'est depuis quand Ça, c'est depuis quand Quand vous gênez les comptes bancaires d'une personne, vous vous jouez, c'est-à-dire vous mettez le feu et vous vous jouez les, les sapeurs-pompiers. Toi, tu sais qu'elle, elle a des biens. Elle était une première dame. Elle a son ONG. Tu gèles son compte et tu viens à son secours. Si ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est quoi Si ce n'est pas de l'hypocrisie, si ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est quoi Si ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est quoi alors Si ce n'est pas de l'hypocrisie, tu gèles le compte de quelqu'un et tu, te, tu viens au sapeur-pompier. Que tu as de la sympathie pour la personne. Si ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est quoi? Donc, euh, c'est depuis quand? On dit avant le 5 septembre ou après le 5 septembre? Avant le 5 septembre ou après le 5 septembre? Qu'aussi le CNRD prenait bien les frères de Adjagené en charge. Le journaliste dit, c'est parce que son mari n'était pas le président et qu'il était malade aussi. Pourquoi a-t-elle lancé un appel de détresse à un nommé Diallo dans ce studio Ses comptes bancaires ont été gelés après le 5 septembre. Pourquoi lex première dame a quitté Conakry avant le 5 septembre Pourquoi elle n'est pas revenue durant toute la période de détention de son mari Pourquoi elle n'est pas rentrée à Conakry pourquoi, oui, elle n'est pas rentrée à Conakry qu'après le départ de son époux en Turquie Que pourquoi Elle, qui était très liée à la première dame de Turquie, pourquoi n'a-t-elle pas fait le déplacement sur la Turquie pour voir son mari avant de retourner à Paris De quoi souffrait-elle Depuis quand À chacun de trouver la réponse. C'est ce que le journaliste dit. C'est-à-dire, c'est incroyable. C'est-à-dire, quand je regarde ce bandit de Mamadi Dumbuya, ce traite de Mamadi Dumbuya, qui veut se faire plaire, admettons que tu t'es occupé même de, de Adjadené. Parce que vous voulez parler de la reconnaissance. Pour que les Guinéens disent Ah, Mamadi Dumbuya, hé, il s'est occupé de la femme d'Alpha Condé. Mamadi Dumbuya, c'est quelqu'un de bien, il s'est occupé. Fils de l'homme Bali, Mamadi. Qui a fait de toi quelqu'un Qui t'a nommé à la tête des forces spéciales, Mamadi C'est de ça qu'il s'agit. La reconnaissance. La reconnaissance, Mamadi. Qui a fait de toi élément des forces spéciales, commandant des forces spéciales Tu penses que toi, tu es le plus intelligent. Tu penses que tu peux te servir de certains, certaines personnes, les médias. Oh, on va dire Mamadi est bon. Mamadi vient d'où Le bandit Mamadi Doumbouya. Qui a fait Mamadi Doumbouya Qui t'a nommé Tu étais nommé. Tu n'es pas tombé du ciel. Tu ne t'es pas battu pour être à la tête des forces spéciales. C'est quelqu'un qui a décidé de te nommer, qui t'a fait confiance. Bande d'ingrats que vous êtes. Vous faites esprit. Vous faites esprit. Parce que le bandit ne calcule pas, le bandit ne réfléchit pas. Le bandit n'a pas honte. Vous parlez comme oui, on, on a fait ça pour la première dame. Toi, tu avais quoi Tu rentrais en Guinée, tu avais quoi, Mamadi Tu n'étais rien, zéro. Zéro. Vous allez venir parler ici, que vous allez dénigrer le président Fakonde. C'est Mamadi qui, qui s'est occupé de la première Dame. Vous n'avez pas honte Qui a fait Mamadi alors Qui a fait Mamadi de Mamadi Bande gras que vous êtes. Vous vous parlez de s'occuper seulement. Beaucoup de personnes le font à longueur de journée. Ils ne connaissent même pas. Ces gens-là. Ils achètent les factures. Ils font certaines choses. Ils payent le mariage des gens. Ça, ceci-là, on ne parle même pas. Beaucoup de personnes en Guinée, ils le font à longueur de journée. Les Antonio soirées, ou quoi, quoi, ils le font. Ils ne parlent même pas. Mais qui a fait Mamadi de Mamadi? Le bandit, le narco. Qui a fait? Qui, a habillé qui a nommé à l'a habillé? Qui l'a nommé là-bas? Quelqu'un qui a prêté serment? Pourquoi il a trahi? Bande de. Bande de. D'un gras que vous êtes Vous n'avez même pas honte Et puis ils sont contents dans ça On voit des journalistes hey, Vous voyez il était Mamadi dit a fait ça hey, Non mais non, non mais, Je vous dis il n'y a pas de journalistes en Guinée Ils sont pareils comme nous hein? voilà Ils ne nous dépassent même pas Parce que nous on ne nous paye même pas Eux ils sont payés pour faire ça Nous on ne nous paye pas On le fait par conviction Hein? Tu n'as même pas honte Si ce bandit là voulait la paix le seul, La paix dans ce pays là Wallah, c'est bêtise qu'il est en train de faire Il n'allait pas le faire Vous avez vu Paul Kagame vient non Il pense qu'il peut faire comme Paul Kagame dit, Tu penses que tu es béni Tu penses que tu es fort Si tu penses que toi tu es béni Regardez, il faut appeler Paul, Paul, Paul Kagame. Il faut lui demander, grand, comment tu as fait pour faire, pour faire 25 ans au pouvoir C'est quoi ta stratégie Si tu penses que toi, tu es béni que tous le, les Guinéens. Paul Kagame, il s'est battu pour la libération du Rwanda. Paul Kagame. Et Paul Kagame, il s'est battu pour unifier son peuple. Vous n'avez pas les mêmes histoires, monsieur Lengra. Paul Kagame, c'est un intellectuel. Il a étudié ici aux états unis Paul Kagame, tu n'as pas les mêmes histoires que Paul Kagame. Tu penses que toi, tu es malin Je suis Johnny Rulis, je suis Thomas Sankara. Tu es zéro, tu n'es qu'un bandit, un narco, un vendeur de drogue, Mamadi Doumbouya, un traite. Paul Kagame, tu peux te comparer à Paul Kagame Vous avez les mêmes histoires Vous avez les mêmes parcours Vous avez les mêmes parcours C'est-à-dire comme ça, on essaie de comparer les choses. Pourtant, ce n'est même pas les mêmes. Tu n'es ni Thomas Sankara, tu n'es ni Johnny n'avez, Tu n'as même pas leur niveau d'études. Leur expérience de vie, même dans leur propre armée. Toi qui viens juste d'arriver. Un gros traite, Nutté, Idi Amin. Non mais c'est incroyable. Voici un qui dit que c'est s'est infiltré. Vous savez, infiltré c'est quoi C'est quelqu'un... Moi, j'étais là, 11 ans du président Fakonde, Personne ne payait ma facture. Je ne dépendais pas du gouvernement. D'ailleurs, moi, j'ai commencé à supporter le président Fakonde. Quand est-ce? Euh, 2019. Fin 2019. Hein? Fin 2019, moi, j'ai commencé à faire mes vidéos. Donc, quand tu dis frustré là, c'est quelqu'un, son père était dans le gouvernement. Moi, c'est mon oncle. Même mon oncle, ici, aux États-Unis... Atlanta, on est, ne on est vit même pas. Moi, je suis en paix. J'étais en New Jersey. Donc, quand vous parlez là, cherchez à connaître les gens. Moi, ma famille là, cherchez très bien l'éducation que moi. Allez-y à Kisosso, demandez qui était en Soudamaro. Vous allez bien vous renseigner. Donc, quand on voit un frustré là, demandez. Parce que vous ne voulez pas qu'on parle de votre ingrat qui est là aujourd'hui. L'ingrat des ingrats qui cherche aujourd'hui à se faire plaire, qui dit que lui s'est occupé de la première dame. Celui qui s'est occupé de lui, pourquoi il ne parle pas de ça Il veut que les gens, Ils veulent pousser les gens à être reconnaissants, que lui, il s'est occupé de la santé de la première dame. Depuis quand Depuis quand tu as gelé ses comptes Tu as mis sa fondation sur la liste de la Kiev Et ça, ça ne peut pas frustrer quelqu'un Quand tu parles de moi Aga était frustrée ou moi d'Amaro. Moi j'ai pas mon compte, que je l'ai. Moi j'ai pas mon compte. Celle qui avait, celle qui était frustrée, c'était la première dame. Son compte, malgré qu'elle a fait un beau discours pour dire, pour rassurer, pour remercier ces bandits-là, ils ne l'ont pas soulagée. Donc, s'il y avait une personne qui était frustrée et tout le monde ne supporte pas la frustration, et c'est ce qui a amené la, la première dame comme ça à partir. Donc, si vous saviez parler là, parler du traite qui est venu gâter son statut de première dame, parler de sa fille qui s'est servie des bandits comme Eric de Stéphane qui est aujourd'hui en prison à Dubaï. Le gros dossier, j'arrive, je ne suis même pas pressé d'abord. J'ai tellement de dossiers dans l'affaire là. Comment la fille a la gasse là, elle a mis la vie de sa maman dans l'eau. Elle a créé des soucis à sa maman. Elle s'est servie du passeport diplomatique de sa maman avec des bandits pour aller escroquer de l'argent. Plusieurs millions de dollars pour mettre sa maman dans la détresse totale. Si ça c'était le... Si d'abord le président Fakone ne l'a jamais frappé, il ne l'a pas insulté, rien du tout, ne lui a pas privé quelque chose. Donc celui qui a mis sa maman dans la détresse, c'est sa fille. Pas quelqu'un d'autre. C'est pourquoi elle, elle veut changer la tendance jusqu'à aller enregistrer le président. Mais nous, on vient. Elle, elle a cherché, non Mais on va la donner. Avec des preuves. Tout. Celle qui a porté main sur sa maman. Est-ce que le président Fakonde a porté main sur sa maman Non. De n'importe quoi. Tout ce marmaille, tout ce qui est là, parce que le bandit, ils ont eu peur. L'aéroport de Conakry, les militaires que vous avez vus, si c'était l'organisation du président Alpha Condé, vous allez voir tout, c'est-à-dire l'autoroute, tout le monde allait sortir. Même pour respirer, ça allait être des problèmes. Mais les bandits ont compris cela. L'image, là, l'image, cette mobilisation, c'est pourquoi ils ont eu peur. Ils disent, non, il faut tout faire pour ne pas que le président Alpha Condé donne l'ordre. Il faut tout faire, sinon les gens vont dire eh, Alpha Condé, il est aimé. Eux-mêmes, ils ont ça dans la conscience. Ils savent qu'il est aimé. Mais ils ne veulent pas de mobilisation. C'est ça la vérité. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pourquoi ils n'ont pas honte. C'est deux choses. Ils préfèrent que les gens, au fond, aient de la haine pour eux que de mobiliser les militants, les sympathisants du président Alpha Condé. Eux, ils préfèrent qu'aujourd'hui là, ils sont en train de les maudire. Il préfère cela, qu'il n'y ait pas de mobilisation au nom du président Alpha Condé. Le gars préfère cela. Mais les conséquences de ça, allons-y seulement, vous allez voir ça. Ça va être Koun Allah subhanahu ta'ala. Non. Il n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas l'injustice. Dumbuya avait deux choix. C'était ça. Laisser le président Alpha Condé. Et ça même, les gens même allaient dire, oh, il sait pas qu'il allait gagner dans ça. Les gens allaient dire, ah. Non, malgré qu'il a fait ça, vraiment, il a laissé le président Alpha Condé euh, euh, euh, défait. Bon, heureusement, quelque chose m'est venu en tête. Le décès de la maman de Dadis, malgré les bêtises qu'on est en train de tout dire aujourd'hui. Le président Alpha Condé a organisé le voyage de Dadis du, du Burkina. Il est venu au Libéria, il est rentré. Il est rentré en Guinée. Est-ce que ça, tous les Guinéens ne sont pas témoins si aujourd'hui les gens s'asseyent pour insulter le président Alpha Condé de tout dire. La maman de Dadis est décédée. Dadis a voulu assister. Est-ce que les Guinéens ne sont pas témoins de cela La vérité, on ne peut pas cacher la vérité. Quoi qu'on fasse, on ne peut pas cacher la vérité. Malgré tout, le président Alpha Condé a organisé ça. Dadis est venu aux obsèques de sa maman. Et il s'est retourné tranquillement au Burkina. Quand quelqu'un a la volonté de bien faire, c'est comme ça. Sinon, le président Fakonde pouvait empêcher Dadis de venir s'il avait une haine contre Dadis. Il n'allait pas s'occuper de Dadis là-bas. Qui a une, une fois entendu le président Fakonde dit Je m'occupe je de Dadis Personne. C'est maintenant. Parce que les ingrats veulent traiter le président Fakonde de mauvais. Et là, maintenant, on va le dire. Ça, c'était devant tout le monde. Le cas de Dadis. Hein tout ça là, on fait ça juste pour manquer de respect au président Alpha Condé. La première dame, est la femme de feu général Lansana Conté, père à son âme, les deux, j'ai oublié son nom, la femme de, euh, de feu général Lansana Conté, maman Henriette Conté, père à son âme, quand elle est décédée, les hommages, les honneurs. Rendu la famille de Lansana Kondé, les Souma, Abaka Sou, Souma, le politicien, et les proches, les enfants de Lansana Kondé. Le pouvoir les a donné le, tous les honneurs. Ça, c'était devant les Guinéens ici. Lorsque un ingrat, à qui on a tout donné, vient se flanquer devant le corps du président Fakonde. Pour insulter encore le président Fakonde. Maman dit m'a dit a dit tu as tellement causé de dégâts et tu penses que non, Que tu vas t'en sortir. Tu as humilié Sidia. Tu as humilié El Les faire sortir comme si ces gens-là n'ont rien foutu pour la Guinée. Je ne parle même pas du président Fakonde. Tu vas pas, tu ne dors plus maintenant. Il m'a Tu passes tout ton temps devant les Kramoko. Ah, il faut voir ça pour moi. Coca Korombusi. tu n'as rien compris d'abord. Tout hackel. Tu as fait sortir combien de personnes, Mamadi Combien d'injustices, Mamadi Tu penses que Dieu va t'aider Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, est là pour la vérité. Mais il m'a faussé, Fonaba. Il a fait, tu vas comprendre que déjà, il n'y avait personne pour toi. Regarde au Soudan actuellement. Ce qui se passe au Soudan actuellement. Tu n'as rien compris d'abord. Tu penses que retirer les armes à l'armée guinéenne, que c'est ce qui va faire que tu vas rester, Mamadi ou à c'est la lomina. Elle dit, elle il a Tu vas bien comprendre. Tu n'as rien compris, Mamadi. Tu penses que tu es fort? C'est Alia qui est sorti pour aller attaquer la présence. Sache qu'il y a plusieurs Alia dans l'armée guinéenne. C'est pas toi. Toi, tu n'as fait que donner de l'ordre. Tu étais caché à l'hôtel. Si ça tournait, tu allais fuir pour aller à l'ambassade de France. Sache qu'il y a plusieurs Alia dans l'armée guinéenne. Plus, plus fort que Toumba plus puissant que Toumba. Anywhama matou à là. Tu penses que retirer, faire venir l'armée française euh, un peu partout pour ta protection. Wallah, m'a dit, t'adêtes et cocaïne. Moi, je le dis, hein, si moi j'étais dans l'armée, depuis longtemps, il a cobra. Bill loi, c'est pas chercher à être à ta place. Mais chercher à mettre fin à tes bêtises. Et roquette kéré. Roquette Kere. Kabli, k'assir assis, cocaïne Il a cobraba. Le palais où tu es là, il faut demander. autant de feu général, là, ça n'a compté. ce qu'ils ont fait de ce palais. Tu penses que toi, tu es béni Tu as tué combien de personnes le 5 septembre Où se trouvent les corps Tu sais exposer les corps Tu sais vraiment montrer de la sympathie. Mais il faut exposer ces corps Regardez-moi des bandits comme ça. Là. Pourquoi vous ne montrez pas ces corps À longueur de journée, il y a des militaires, des soldats leur... qui perdent leurs femmes. Si vous saviez apporter du soutien ce sont des hommes d'État. Allez-y apporter leur soutien. Bande d'ingrats. Vous pensez que vous faites le mal au président Fakonde? Vous ne faites pas du mal au président Fakonde. Les Guinéens, même ceux qui n'aiment pas le président Fakonde, ils ont vu la vérité. L'actualité, tout le monde a compris. Ceux qui sont musulmans, qui ont peur de Dieu, ils ont compris. Donc, ce n'est pas venir, moi, vous voyez, je me suis occupé d'elle, j'ai fait ça. Qui a gâté son pouvoir si tu n'avais pas fait tes bêtises là, est-ce qu'elle serait dans, dans cet état? Si tu n'avais pas fait ton coup d'état, est-ce qu'elle serait dans cet état? C'est-à-dire, c'est incroyable ces gens-là. Une femme, voilà, voilà, voilà, elle a fait ça. Hein? Non mais encore Danka et Dolko, Danka et Dolcode, Voilà, il bali le dolier. Alors, alors, c'est pourquoi j'ai dit qu'ils sont grands, gros, grands, gros, grands, bêtes. Il n'y a rien, ils sont bêtes. Ils, ils n'ont rien dans la tête. Moi, bon, je vous ai dit, wallah, je suis, je suis je suis convaincu à 100%. Maman dit, il va mal finir. Très mal fini. Tous ces complices-là. Moi, c'est pourquoi construisez. Continuez à construire même. C'est tout ce que nous on veut. On ne va pas casser, comme Maman dit, à casser les biens des autres. Non. Nous allons mettre au compte de l'État. Agifil, nous allons mettre tous ces bâtiments-là au compte de l'État. Tous ces bâtiments-là vont revenir à l'État. Nous n'allons pas vendre tous ces biens que vous êtes en train de construire là. Nous allons récupérer et mettre au compte de l'État. Ça va être des biens de l'État, parce que c'est l'argent de l'État que vous êtes en train de prendre pour construire. On ne va pas casser comme on m'a dit à faire descendre deux étages par haine, parce que c'est des proches du président Alpha Quelqu'un qui vient, on va faire l'amour au Guinéens. Personne ne sera exclu. Pas de chasse aux sorciers. La Guinée, on ne va pas répéter les erreurs du passé. Les gens n'avaient pas encore compris le visage du bandit Sa haine Moi je vous ai dit vous ne connaissez pas le type là Quelqu'un qui fume, qui prend la drogue m'a dit qu'il ne peut même pas s'arrêter une heure du temps Quelqu'un qui prend la poudre Il ne peut pas s'arrêter une heure pleine Sans s'asseoir hein Mais vous n'avez pas compris Vous pensez que le gars il va, il va, eh, eh, C'est lui qui va bien faire Demandez ses amis là-bas, difficilement Même quand il y a des rendez-vous Il ne peut pas s'arrêter une heure du temps Quelqu'un qui n'ose même pas Depuis qu'on a parlé faire d'aller au Moura Vous savez tellement que lui-même il a peur On a annoncé, non, il est parti à Moura Le bandit ne peut pas aller Il a peur Lui-même il sait qu'il est bandit, il est voleur lui-même, il sait que quelqu'un peut l'enlever à tout moment. Donc, le bandit, il a peur. Mais c'est l'armée guinéenne. Wallahi. Vous avez vu, Ibrahim, il n'a pas eu besoin de tirer sur Damiba. Regardez au Soudan actuellement. C'est-à-dire les vrais hommes. Wallahi, vous décidez aujourd'hui. Un groupe de militaires. Vous n'avez même pas de à peur être là-bas avec les forces spéciales. Vous faites votre déclaration aujourd'hui. C'est le peuple de Guinée. Les réseaux sociaux, tout le monde. Les gens vont descendre pour vous acclamer. Ils ne vont pas faire... Ils ne vont pas vous affronter. Ils ne vont pas vous affronter. Parce que le peuple sera à votre côté. Le, MS, euh, le MSP, vous devez être aux côtés du peuple. Une fois que vous allez décider tout de suite. Vous allez voir. Walloula tout ça, c'est zéro. Vous avez vu Ils ont trompé l'armée, mentir. Les gens se sont ralliés. Où sont ces gens-là aujourd'hui C'est juste question de décision. C'est pas parce que tous ces gens là sont avec eux Mais il faut des hommes, il faut des leaders Toute l'armée aujourd'hui Je vous dis 95% Ils en ont marre de ce bandit Mais il faut des leaders, des vrais leaders Quand on dit Tumba Tumba, c'est le courage, l'engagement Quand on dit Alia, c'est ça Il faut des hommes pareils Si nos mamans c'est zéro, leur clan Amara Des bambins comme ça, là, des narcos comme ça Mais une fois que vous allez décider tout de suite Vous avez le soutien du peuple de Guinée aujourd'hui Ça sera du jamais vu Quand oh, tu vas, tu m'as dit, dit, un bandit mmh. comme ça, regardez quand il sort, lui-même, il sait qu'il qu a peur. Il va aller, affaire de Oumura, on a dit, il ne peut pas annoncer un voyage pour dire, je vais ici. Tel, il ne peut pas, parce qu'il sait ce qu'il attend. Il peut monter dans l'oiseau, il est dans l'oiseau, on fait descendre, c'est fini pour lui. Parce que c'est un bandit. Il a tué des gens le 5 septembre. pensez que lui, c'est un président Quelqu'un qui s'est dit, l'armée a fédéré le peuple avec moi. Parce qu'ils ne veulent, ils veulent pas de rassemblement. Non, non, non, non, non. de n'importe quoi. Mamadi, toi, tu veux que. Mamadi que, que... est mama dit, elle, fort. One life, c'est un zéro. C'est parce que des groupes militaires, ils n'ont pas encore décidé. Si l'armée, si des militaires décidaient tout de suite pour dire non, non, Mamadi, on ne veut plus. Wallah, c'est fini pour ce bandit de Mamadi Doumbouya. Jean fous, tu es là. Tu Momi Koko a assou mandagne. A drapera Manika. Moumou ka manka Masala Marwaya. Lansana Conte 26 ans. Personne ne l'a humilié. Manika waranitre arméro. Les malinkeis étaient nombreux que tout le monde. Mais personne n'a humilié lansana Conte. Momi ta soufe. Anou kato fendi. Moumou Koko ta soufe. Présent le facon de Kanaola Sanjatiya. Kanawala Malaya Kodanka la nou Koko kake. Eh aléfe. Adissi Moudila la gine ma fouille. A loni tabourou. A fouille fouille tabourou. Kambre bagbansan tanikab il faut. Mais à wa matu, allons cela à labor au diké. Rien n'est éternel. Et feu général là ça raconter père son nom Obarawo. Dadi serait masayala. Ce qu'on va connaitre très présent fa connait très et et quand le Dieu Momi barakra l'omna, lieu voilà et mais actuellement là on a compris non, ceux qui étaient avec le présent fa vraiment. Dieu entier tenir. Nata le Cosson, intérêt le Cosson. De venir ici, mentir, tromper le, le peuple de Guinée. Bandi Nayeré. Oui, c'est à cause de la démocratie. Il était à Bambeto. Voilà, je suis venu. On ne va pas respecter les erreurs du passé. Voilà, le recrutement militaire. Je vais commencer par vous, les jeunes de Bambeto. Bandi Nayeré. On a au béni. On a béni. Bambeto tu vois, tu vois quelqu'un frapper son papa, tu applaudis. <rire> maintenant, il vient frapper ton papa, tu vas dire quoi alors C'est pas monnaie ça. Toi, tu applaudis pour lui quand il a frappé son papa. Maintenant, il est venu frapper ton papa. Toi, tu vas dire quoi maintenant <rire> Pourtant, je vous avais dit ici, je dis, vous ne connaissez pas le bandit là. Je dis, vous allez connaître le, le narco. Allemand m'a dit, quand tu vois, vois Fissri Lombali en train de faire quelque chose, il faut ouvrir ta bouche. Tu vas dire, ah, Kabako. Mais tu n'applaudis pas. Quand il va venir, ton tour, tu as vu mon beau. Mon beau, depuis, depuis l'année passée, il allait faire Omura, il n'a pas encore terminé. J'ai même pitié de mon beau. Hein? Pour que mon beau va rentrer, je vais aller marier hein? sa, sa fille maintenant. Mais à cause de tout ça, là, vous avez vu. Donc, quand tu vois ton voisin en train de frapper son papa, il faut, il faut dire eh? Allah ou à quoi eh? Non, ça c'est grave. Mais quand toi tu vas applaudir le mal. Quand il va te faire face là, hein, il aura personne pour séparer. Alors c'est ça que maman dit, quand tu vois le traite, au moins toi il va avoir peur. Parce que si tu t'associes avec son père, ce n'est pas bon pour lui. Mais si toi tu applaudis, qu'est-ce que ça fait Je vous ai dit, maman dit, son passé c'est connu. Son passé c'est connu en Hollande. Maman dit, son record ce n'est pas du tout bon. Que, regardez, que... que bon, c'est vous qui venez avec des faux comptes ici. Que, il a osé dormir à, Bam, à, à Bamako. Mamadi est parti comme à Bamako. Il a annoncé à quelqu'un qui partait à Bamako. Qui avait annoncé, ce n'est pas moi. Il a annoncé à quelqu'un qui partait en Sierra Leone que, il a osé. Vous, vous ne comprenez rien. Bamako, ce n'est pas à côté de la Guinée. Bamako, ce n'est pas juste ici. Sierra Leone, ce n'est pas juste à côté. Que Mamadi a osé. Il est venu quand Il a annoncé officiellement qu'il devait arriver. Telle heure, Mamadi doit arriver. Parce qu'il sait, même s'il est dans l'oiseau, on peut taper sur lui. Jusqu'à présent, c'est un peu Jusqu'à présent, c'est un peu heureux. Mamadi, il ne sait pas un homme. Le président Alpha Condé, quand il devait sortir de la Guinée, on dit tel jour, ceux qui sont convoqués, ils viennent à l'aéroport. C'est ça, un chef de l'État. Quand le chef de l'État se déplace, oui, on fait un communiqué tel jour, il doit sortir et ceux qui doivent venir à l'aéroport, c'est ça un chef d'État. Un chef d'État doit rentrer, oui, on fait un communiqué, on dit au peuple de Guinée. Et là, si on vient barrer l'autoroute, les gens savent que le président doit sortir. Mais le bandit, il ne fait que c'est-à-dire des voyages surprises. Mais à chaque fois, c'est moi qui annonce ici son voyage de la Sierra Leone. C'est la RTG qui a annoncé, du Mali dont vous parlez. Son retour, il avait dit à quelqu'un, les gens pensaient qu'il allait venir le même jour. Mais il a eu peur... Il a eu peur. Vous parlez de Mamadi. Mamadi il y a pas plus peureux que Mamadi. Votre bandit qu'il a osé. Il n'a qu'à partir en Arabie Saoudite. Sinon, toutes les dates qui ont été données, il a eu peur. Il est en train de préparer encore. Maintenant, on dit que Kagame doit venir. Si il pense que, quel conseil il va prendre chez Kagame que, comme, Voilà, il va essayer de parler. Kagame va lui dire comment il va rester. Donc, euh, la famille, le combat continue à bas les putschistes. Vive l'armée républicaine. On sait actuellement, vous souffrez beaucoup. Beaucoup de militaires aujourd'hui, ils sont sur écoute. Beaucoup de militaires aujourd'hui, les armes retirées. C'est qui le peuple de Mamadi Parce qu'il s'est servi de l'UFDG, de Touré, de Elaseloudalé, de FNDC. C'est qui son peuple En tout cas, ce n'est pas le RPG arc-en-ciel. C'est qui son peuple ce bandit-là, c'est qui son peuple Ce manipulateur, ce traite, c'est qui son peuple Toi, tu es en conflit avec l'opposition. Tout le monde, la société civile, c'est qui ton peuple Se servir de l'armée pour traumatiser les gens, c'est qui ton peuple, Mamadi C'est qui le peuple de Mamadi Encore, voici un qui est là, ok toi de, de CNRD là, tu es bloqué sur cette page. C'est la page du général 5 étoiles. Vous allez vous fatiguer. Vous allez tout faire. C'est moi le général. Vous venez ici, je, je casse le caillou qui est dans vos oreilles. là. Donc, je vais vous laisser le combat continue. Voilà. à bas les putschistes. à bas les narcos. Et on se reprend encore. Comme je vous l'ai dit... Laissez les gens là, ils vont finir. Quand ils vont finir l'enterrement, il y a quoi d'autre derrière Il n'y a rien d'autre. Coach Gaston Banks, merci à vous. Birinon du colon. La Guinée, Birinon du Colon Ahmed Baro. Voilà. Vous avez vu, nous, on n'a pas publié. On les a laissés. Ils ont fait leur euh, funéraille comme ils veulent. Demain, ils vont aller faire l'enterrement. Nous, ce qu'on devait faire, on a déjà fait. Oumou Fadigandoy, merci. Soumaïla Nambassa. Merci, Dix Madi, merci à vous. Dix Madi Kakoro, merci à vous. Alakachi, un non. Donc, euh, Adam Aden est pressé là. Johnny est pressé là. Même quand tu as un champ, il faut d'abord s'aimer avant de voilà, récolter coco à Benawatile. Tout ce qu'on fait à Benawatile. Donc, il euh, ne faut pas les bandits Au moment qu'ils se sentent forts, disent qu'ils sont intouchables. Dieu, c'est toujours comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala. Le pouvoir du président Fakonde, il a fait confiance à des gens. Il se disait, Mamadi Doumbouya est là pour la protection de son pouvoir et la trahison est venue de lui. Tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais après cela, beaucoup de Guinéens a vu beaucoup de choses. D'autres qui pensaient que non, le président Fakonde, quoi, m'a que... Mais beaucoup sont en train de voir la vie des Guinéens avant le 5 septembre. Combien d'emplois. Ça aujourd'hui, les Guinéens sont en train de voir clair dedans. Les gens se posent la question quelles sont les raisons vraiment de ce coup d'état Moi, je vous ai toujours dit c'était un instinct de survie des narcos. Mamadou Doumbouya était un narco, Idamine était un narco, Bala était un narco, Amara était un narco. Ils ont trompé les officiers comme les Namouris, le gros traite. Mais aujourd'hui, ça est où Parce que le Namouris savait combien d'années Trois ans chef d'état-major adjoint, huit ans chef d'état-major. Et si la personne t'enlève, il n'a pas le droit de t'enlever presque 11 ans. Mais Dieu est grand. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais eux-mêmes, ils ont compris. Partout où il y a eu des coups d'État. Mais jusqu'à présent, le président Fakonde reste fort. Oui. Partout où il y a eu des coups d'État, on ne parle même plus du président. Là. Mais le président Fakonde, il a toujours le soutien des gens. Tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir des gens comme nous. Tous ces communicants, pour lui, il faut avoir de la bénédiction de Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, si c'était les bêtises de ces gens-là, nous, on allait arrêter tout ça. Qu'a dit Meïté, mais parce que nous croyons à la vérité. Quand tu crois à la vérité, rien ne te t'effraie. Quand tu crois à la vérité, c'est quand tu es sur le mensonge que tu as peur, si tu meurs dans ça, là, Dieu, arrivé chez Dieu, il y a autre chose. Mais quand tu défends la vérité, rien ne te fait peur. Moi, je me dis à tout moment, ils peuvent tirer sur moi. Mais je sais, arriver chez Dieu là-bas, je sais pourquoi m'a tué. Je n'ai pas cherché la femme de quelqu'un. Je n'ai pas voulu quelqu'un. C'est pour le bien des Guinéens. Défendre la vérité. Dénoncer ces traîtres, ces narcos. Donc c'est pourquoi je vous dis, quand des gens m'appellent, hé Damaro, j'ai peur pour toi. Moi, je vous dis, Wallah, moi, je suis tranquille dans ma tête. Parce que je sais que je vais mourir un jour. Je sais que je vais mourir un jour. Donc rien ne m'effraie de ce côté-là. Rien du tout ne m'effraie de ce côté ni sata benu voleman ni saka benoma mais élevé chez Dieu pourquoi je suis mort en défendant quoi la vérité donc